Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance pour cette nouvelle lune en poisson qui se déroule tout simplement aujourd'hui, donc le 13 mars 2021. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à tout simplement reprendre les rênes de leur, de leur vie en les aidant à, à conscientiser, à libérer toutes les causes profondes qui euh, les bloquent, euh, qui euh, font qu'elles ont certaines problématiques dans leur vie. Ça peut être des troubles du comportement alimentaire, euh, ça peut être euh, des difficultés à aimer leur corps, ça peut être des traumatismes dans l'enfance qu'elles ont du mal à libérer. En tout cas, ça provoque encore euh, des blocages, ça les empêche d'être réellement elles-mêmes. Euh, ça les empêche tout simplement de, de se connecter à leur âme, puisqu'elles ont forgé une carapace tout autour d'elles. Et pour ça, j'utilise différents outils euh, qui m'aident à, justement, à, à, à qui, qui me permettent de, de les aider à recontacter finalement leur puissance intérieure et les cartes en font partie. J'aime bien tirer les cartes, ça permet de transmettre des messages et ma mission, c'est de transmettre des messages dans cette vie. Euh, voilà, donc l'objectif de cette vidéo, ça va être bah, de vous apporter un message, en tout cas de vous euh, de permettre de comprendre qu'est-ce que cette nouvelle lune en poisson apporte comme énergie, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire euh, sur quelle tendance énergétique on va surfer Et c'est à vous, effectivement, à ensuite, puisque c'est une guidance générale. Euh, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à m'en faire la demande. Vous avez euh, toutes mes coordonnées... Euh dans la description de la vidéo euh, mais donc du coup ici c'est une guidance générale donc il faut que ça puisse résonner en vous il faut que vous puissiez l'adapter à votre propre vie si ça ne résonne pas, et eh bien c'est tout simplement que la guidance n'est pas faite pour vous euh, voilà, pour les personnes qui euh, pour qui euh, ce genre de vidéo plaise ou qui ont envie d'en savoir plus sur les autres thématiques que je peux aborder, je vous invite à aller voir sur ma chaîne déjà à vous abonner pour recevoir les notifications dès qu'il y aura une prochaine vidéo euh, et aller regarder les playlists il y a des playlists plus consacrées à la nutrition plus consacrées au troubles du comportement alimentaire ou au corps donc voilà en fonction de ce qui vous intéresse vous allez retrouver d'autres d'autres vidéos euh, voilà maintenant que les présentations sont faites je vais donc tirer les cartes euh, donc comme ici on est sur une, une guidance de nouvelle lune et eh bien je tirai les cartes de l'oracle la puissance de la lune tout à l'heure euh, mais avant je vais commencer par euh, pour celles qui euh, ont l'habitude de voir mes tirages euh, je vais commencer par un tirage général avec euh, des tarots et l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, Maggie, quel est le message de cette nouvelle ligne En façon, aujourd'hui, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, ça fait vraiment beaucoup de cartes. Alors, on va éviter de commencer par cette carte d'un coup. Alors, j'ai quand même celle-ci qui veut sortir, ok alors, le troisième cas, s'il vous plaît, nous dites-le. Là, on vous qu'elles qu sont en train d'être libérées. Qu'elles sont ciselées, qu'elles sont les allergiques, cette nuit. Alors, on a un 7 de coupe, un 6 de coupe, un 7 de pentacle et un 6 d'épée. Ah, c'est rigolo, ça fait 7-6, 7-6. Alors, je ne m'y connais pas du tout en numérologie, s'il y en a qui s'y connaissent, euh, si vous y voyez une signification particulière, on a 7-6, 7-6. Euh, bon, on a déjà deux coupes, donc au niveau émotionnel, ça va bouger un petit peu. Et en dos de deck, j'ai un 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la guérison, c'est prendre soin de soi. C'est faire une pause et c'est réfléchir. Ok, alors du coup, on va venir préciser les cartes, donc sur le 7 de coupe, si plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 7 de coupe, pareil, son message. Oh, okay. instabilité, sur 6 de coupe, parole, sur 7 de pentacle. La fois qu'elle sort celle-ci. Hein. Euh, alors du coup j'ai argent et voyage. Ok, sur 6 d'p. Ah j'en ai deux aussi. Alors sur 6 d'p j'ai la loi. Alors est-ce qu'on voit toujours Ouais, je vais les décaler un petit peu. J'ai la loi et j'ai l'évolution. Bon, bah déjà les choses bougent et évoluent, c'est déjà pas mal. En tout cas, dès que j'ai contrat... Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous... Euh, ces contrats ça va être de l'ordre euh, professionnel peut-être qu'il y a des signatures, peut-être que cette nouvelle lune alors la nouvelle lune en poisson c'est la connexion avec nos intuitions hein. euh, donc euh, peut-être que vous allez euh, bah, signer des contrats conclure des choses au niveau professionnel il y a des choses qui bougent, hein. on a aussi quand même cette carte de la loi donc euh, peut-être qu'il y a des choses qui se règlent au niveau administratif euh, la carte du contrat elle peut aussi parler au niveau sentimental tout simplement avec les contrats d'âme euh, donc peut-être que euh, justement cette nouvelle lune en poisson par rapport à ses intuitions peut-être qu'elle apporte de nouvelles énergies de nouvelles libérations par rapport aux contrats d'âme. Peut-être que les contrats d'âme, justement, qui n'étaient pas encore euh, officialisés, euh, j'ai envie de dire... J'ai le mot contractuel qui me vient. Voilà, contractualisé, pas comment, je, je, je sais même pas ce que ça peut dire. Bon, bref. Peut-être que les choses évoluent et peut-être que les âmes qui avaient conclu des contrats ensemble, euh, eh bien, cette nouvelle lune en poisson avec toutes ces nouvelles intuitions, les messages... Voilà, je sais pas si vous avez fait des rêves euh, bizarres cette nuit. Moi, j'en ai fait un. <rire> euh, peut-être que... Euh, j'ai beaucoup de mal à parler, donc je pense qu'il y a des choses importantes à retenir. Donc retenez-les bien, que voilà, peut-être qu'il y a au niveau des missions, des contrats d'âme entre les âmes. <rire> euh... oh, putain, j'arrive pas à parler, c'est chiant. Euh... Qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, parce que là, il est temps que les contrats d'âme se fassent que ce qui avait été décidé avant de s'incarner euh, se fasse, il est grand temps alors je pense aux flammes jumelles mais c'est tout type de contrat, euh, peu importe euh, que ce soit, c'est pas forcément toujours dans les relations amoureuses euh, telles que nous en tant qu'être humain on les entend euh, tout simplement avec des amis euh, de, des, des, des âmes sœurs on en a dans nos familles aussi, euh, donc c'est tous les contrats d'âme qui là sont amenés justement à, euh, à être officialisés parce qu'il est temps justement, on a, on a tous des missions et qu'il est temps de réaliser nos missions, donc il y a peut-être une évolution par rapport à ça. Voilà, ça J'ai ici à sortir. Euh, alors, je continue. Donc, sur 7 de coupe et instabilité. Alors, on a le 6 de denier. Sur 6 de coupe et parole. Bon, il va bien nous sortir un petit 7, comme ça on continue. 6 de coupe et parole. Non, 4 d'épée sur 7 de pentacle, l'argent et le voyage. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, mais elle s'est retournée. Alors, j'ai pas vu. 7 de pentacle, l'argent et le voyage, s'il vous plaît. Sur 7 de pentacle et l'argent. Il n'y a, a, a rien d'autre à dire Ah, ok, 3 de coupe. Et sur 6 d'épée, loi, évolution, alors c'est le euh, 9, 9 de bâton. Ok, et en dos de deck, j'ai le 2 de denier, donc question d'équilibre à trouver, de choix à faire, de décision. Euh... Ok, un choix concret, en tout cas à faire euh, dans cette idée peut-être d'évolution, de contre un dame, je ne sais pas, du coup on va voir le reste. Alors, euh... Est-ce que le Dixit va apporter quelque chose de particulier par rapport à ce tirage et à la nouvelle lune en poisson Est-ce qu'il y a un message supplémentaire une image à nous apporter, s'il vous plaît. On n'est pas l'impression. Alors, on ne va pas utiliser le Dixit. Alors, je regarde quand même le dos de deck. Le dos de deck, on est encore sur un choix. C'est comme le dos de denier un choix à faire. Hein Concret. Euh, alors qu'est-ce que je vais tirer d'autre alors au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe sur cette nouvelle lune en poisson qu'est-ce qui est libéré pour les personnes qui ont cette vidéo quel est le message alors j'ai la colère est-ce qu'il y a autre chose qui est libérée par cette nouvelle lune en poisson j'ai une carte j'ai colère, j'ai équilibre la nuit, elle sort souvent celle-ci hein, pour, les, pour les lunes, hein, donc euh, bon, c'est pas étonnant, c'est justement que les choses Donc peut-être que voilà, les personnes qui ressentaient beaucoup de colère, qui étaient beaucoup sur des énergies de colère, peut-être que ça c'est en train justement de s'équilibrer, d'être purifié, d'être nettoyé, et en dès qu'on parle aussi de magnétisme, donc, en lien avec ces intuitions, peut-être qu'il y a des personnes qui vont euh, se reconnecter à leur capacité euh, spirituelle, donc euh, reconnecter avec des choses profondes en elles, comme du magnétisme, par exemple. Euh, alors, ensuite, est-ce que l'âme a quelque chose à dire est un message, un conseil Ok, par rapport à ce tirage les personnes qui ont vu vidéo, okay. Oh, okay. j'ai trois cartes qui ont sauté du coup, euh, alors en dos de dé, j'ai quand même la carte de voguer, hein, de se laisser uh, guider, qu'il euh, y a des signes au quotidien qui vous mènent vers votre juste chemin, il faut juste savoir se laisser porter, et alors, je ramasse juste les cartes qui sont tombées. Hop, et je vous les montre... Alors la première qui est sortie c'est s'instruire, euh, alors ça me fait penser plus à ce côté magnétisme justement par rapport à cette intuition qui peut-être peut se révéler à vous, euh, toutes ces capacités spirituelles profondes, peut-être que vous avez besoin justement de vous instruire, peut-être qu'il y a du nouveau sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, euh, voilà donc là on vous dit tout simplement hein, de, de lire, d'écouter de, de, de, des podcasts, de regarder des vidéos ou même faire carrément des programmes pour justement nourrir cette curiosité qui va s'éveiller en vous Ensuite j'ai la carte de se remettre en question, euh, donc de vous poser des questions, euh, comment, euh, comment est-ce que vous vivez une situation actuelle, euh, le, le conflit, cette colère, d'où est-ce qu'elle vient, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait, quelle est votre responsabilité, votre part de responsabilité là-dedans et on vous invite à écouter les astres, euh, de euh, prendre conscience finalement de notre connexion au ciel et c'est en lien pour moi avec ses capacités euh, spirituelles que euh, toutes les étoiles, tout, tout à chacun finalement, euh, on est on est tous là pour éclairer euh, le chemin des autres. On est les synchronicités des autres. Donc, soyez à l'écoute. Alors, euh, je vais faire le tirage. Et puis après, je tirerai une carte avec, euh, avec la puissance de la lune pour synthétiser. Alors, on a du coup, on commence ici avec euh, le 7... Le set de coupe. Alors le set de coupe, on est dans une question aussi de choix, encore une fois. Alors peut-être que la nouvelle lune en poisson va nous obliger à faire des choix. Euh, donc une notion de choix, de se positionner aussi dans l'entourage il euh, y a aussi une notion d'imaginaire peut-être qu'on imagine beaucoup de choses, qu'on se fait des films euh, que euh, voilà du coup ça nous empêche d'être aussi dans le choix et de se positionner et en plus on a ici la carte de l'instabilité donc effectivement il y a des instabilités certainement dans l'entourage, la famille, dans la relation de couple avec les enfants, euh, stabilité physique, émotionnelle, mentale euh, voilà on sait pas trop comment se positionner en tout cas la nouvelle lune là le message ça va être de prendre, de, de faire des choix encore une fois parce qu'on a plusieurs cartes où on nous dit de faire des choix euh, pour justement arriver à se positionner et sortir de cet imaginaire et, et, et passer à l'action aussi. Alors, on a euh, ici le 6... Euh, le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est une notion euh, de partage d'équité, d'équilibre, de, de, de, de, encore une fois, pour le coup, d'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Euh, Est-ce qu'on décide de partager Est-ce qu'on décide de donner Au contraire, de ne rien donner Donc il y a peut-être un choix, justement. Alors peut-être qu'il y a du coup une instabilité, un déséquilibre. Euh, dans vos relations par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez, et que là, on vous invite à prendre position, à faire un choix, à décider, ok, telle personne, je décide de ne plus rien donner, telle personne, je décide de continuer à donner, mais en tout cas, de faire un choix dans ces relations, de rééquilibrer ces relations. Euh, ensuite, on a donc ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est... Euh, alors, on parle souvent de, de la carte des flammes jumelles, c'est euh, une relation en miroir. Alors, je, je vous renvoie aussi à la, avec la notion de contraste que je vous ai dit tout à l'heure, je... Euh, cette notion de, de contrat à, à honorer. Putain, c'est le mot que j'ai cherché. <rire> euh, voilà, quand je reçois des trucs, c'est difficile parfois de sortir les mots, mais là, c'était plus facile. Donc, c'est un contrat à honorer. Euh, donc, il va peut-être y avoir des retrouvailles pour les personnes qui sont dans des parcours de flammes jumelles, mais. Cette carte du 6 de coupe, c'est aussi la relation en miroir par rapport à soi-même. Donc il peut y avoir des blessures du passé qui remontent. Hein. Là, je vous renvoie aussi à la carte de la colère. Il y a peut-être des, des, des, des anciens événements qui re, refont surface, tout simplement pour être épurés, pour être libérés. Et on vous parle de colère et on vous parle de parole. C'est-à-dire que ça va... Toutes ces blessures du passé, ou si vous avez des contrats avec des personnes, on vous dit qu'il va falloir communiquer, il va falloir libérer tout ça. Et alors ça me fait rire parce que j'ai fait mon propre tirage de Nouvelle Lune, savoir qu'est-ce qu'on invitait à faire et j'ai, avec mes cartes perso, et j'ai la carte de la communication et la colère qui est sortie. Donc c'est rigolo. Euh, bon bref, à euh, Et donc du coup, si, du coup, ça peut être aussi le, le, le, le symbole d'une personne du passé qui revient. Mais en tout cas, il y a pour moi cette notion de devoir euh, euh, libérer des choses par la parole dans cette relation, peut-être dans ce contrat d'âme. Et ici, on a donc le 4 d'épée. Le 4 d'épée c'est euh, faire une pause, réfléchir, c'est la même carte d'Ododec de ici, hein. donc c'est euh, euh, prendre soin de soi, être dans la guérison. Donc pour moi cette nouvelle lune là, elle va apporter euh, sur les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, peut-être plus de communication, peut-être que cette personne va revenir vers vous si vous n'étiez pas en communication, peut-être qu'il y a beaucoup de colère qui va être libérée, mais c'est positif, c'est pour être dans une énergie de guérison. Et... Euh, ça va passer par la parole, à la communication. Peut-être qu'on vous invite aussi à bien réfléchir à ce que vous comptez dire et ne pas dire. Et là, je vous renvoie ici avec le 6 de denier. Qu'est-ce que je décide de donner ou de ne pas donner C'est pareil que dans la parole. Qu'est-ce que je décide de dire, hein, de donner comme information ou au contraire de ne pas donner dans cette relation Donc là, on vous invite à réfléchir par rapport à cette histoire de communication. Est-ce que c'est juste pour vous Est-ce que ça va ré rétablir un équilibre, euh, c'est dans cette décision, dans cette notion aussi de, de faire des choix, de se positionner. Euh, et ça, il va falloir vous connecter à vos intuitions pour le faire. Hein. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Euh, alors, 7 euh, de Pentacle. Le 7 de Pentacle, on est dans euh, entreprendre c'est euh, le pentacle c'est le travail c'est l'ancrage c'est le matériel donc là c'est l'idée euh, d'agir mais d'agir dans la matière quelque chose de concret euh, donc il euh, ya aussi cette notion dans cette de pentacle euh, de de patience mais aussi de récolter les fruits tout ça ça va vous permettre il va falloir encore peut-être un peu de patience mais ça va vous permettre de récolter les fruits alors peut-être que pour certains ça va débloquer des choses peut-être que cette nouvelle lune là elle est en train de vous dire aussi que euh, bah, de continuer d'agir, euh, d'être dans le concret, de faire des choix et ça va vous permettre de débloquer, alors débloquer les voyages, ça euh, encore une fois on n'a pas trop la main dessus euh, mais euh, faire ce voyage intérieur aussi, avancer c'est dans l'idée de mouvement pour moi le voyage, c'est euh, bouger, oser sortir, le mot qui me vient c'est oser sortir sa zone de confort, peut-être qu'il y a des choses dans la matière que vous n'osez pas agir, entreprendre euh, comme choix justement et pourtant là on vous dit il va falloir sortir une zone de confort si vous voulez aller vers l'abondance hein, parce que euh, le petit bonhomme ici du voyage il regarde sa destination c'est vers la gauche, c'est vers l'argent donc c'est au-delà de l'argent matériel qui peut l'être également bien évidemment mais pour moi c'est aussi cette notion d'abondance et euh, on a ce soleil et on a cette roue, donc deux choses qui tournent. Donc si vous voulez que les choses changent et qu'elles évoluent et aller vers plus d'abondance dans votre vie, il va falloir agir concrètement dans la matière. Et ici, le 3 de coupe, le 3 de coupe, on est dans cette idée de savoir gérer ses émotions, ses sentiments. Il euh, y a une idée aussi de célébration. Euh, donc on vous dit bien, encore une fois ici, que si vous agissez dans la matière, euh, vous allez pouvoir célébrer des choses. Vous allez réussir justement à... À, à accueillir ses émotions, à pouvoir les exprimer librement, au contraire décider de ne pas dire certaines choses, mais vous ne serez plus dans l'instabilité parce que c'est vous qui allez faire ce choix de parler ou de ne pas parler, de rééquilibrer certaines choses. Euh, il peut aussi y avoir dans cette carte du 3 de couple la notion d'amis qui aident, d'être entouré par des amis qui nous aident, donc vous pouvez aussi demander conseil à des amis, mais à des amis que vous aurez choisis où vous pouvez être sûr qu'ils vont vous donner un avis éclairé et qui ne vont pas vous détourner justement de ce que vous vous auriez fait en lien avec votre intuition personnelle. Et ensuite, ici, sur le 6 d'épée, le 6 d'épée, on est dans l'idée de quitter une situation. Hein, on a ce bateau qui part. Euh, donc, euh, c'est l'idée de quitter une situation, quitter une situation, quitter une personne, peu importe, mais dans, dans l'idée aussi d'évoluer. Donc, on a encore ici cette carte de l'évolution. C'est Le 6 d'épée, c'est aussi évoluer au niveau de ses idées. Donc, par rapport dans l'action et cette sortie avec le voyage, cette sortie zone de confort, eh bien, pour sortir sa zone de confort, il va falloir peut-être changer, euh, évoluer par rapport à vos idées. Peut-être que euh, vous aviez une idée préconçue avant et que là on vous invite en tout cas cette nouvelle lune en poisson, vous invite à changer euh, changer votre fusil d'épaule hein, évoluer par rapport à ça pour justement quitter une situation évoluer par rapport à vos peurs évoluer par rapport à vos croyances limitantes en tout cas il y a la justice divine qui s'en mêle, il y a la loi alors pour certaines ça va être des choses très concrètes, matérielles au niveau de la loi euh physique dans la matière j'ai envie de dire donc peut-être qu'il ya des décisions de justice il ya la loi qui s'en mêle, mais c'est pour une évolution hein, on monte les marges donc on avance on quitte une situation donc c'est plutôt positif en général et après d'un point de vue si je reviens avec mes contraintes d'âme euh, et plutôt d'un point de vue spirituel euh, il y ya encore une fois euh, la justice divine qui s'en mêle parce qu'elle en a ras le bol <rire> Qu'on n'honore pas nos contrats d'âme, ce pourquoi on est venu sur Terre, et bah du coup, elle s'en mêle, elle vous permet d'être dans cette évolution et elle vous permet peut-être de quitter parfois certaines situations, mais pour évoluer vers vos contrats d'âme, vers votre mission de vie. C'est comme ça que moi je le prends en tout cas. Euh, et on a ici donc ce 9 euh, euh, de bâton. <coughs> Et le 9 de bâton, c'est la patience, la prudence, la planification, la protection, l'organisation, la réflexion. Donc, il y a cette idée non plus que ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas, pas le fou, hein, ce n'est pas la spontanéité, allez, vas-y, hop, je me casse, etc. Non, c'est, il y a une notion quand même, c'est une évolution, mais qui est douce et, ce qui, et qui se fait dans la planification, dans la réflexion, on réfléchit aux choses, on s'organise dans la matière. C'est encore une fois ce set de Pentacle. On décide d'agir, d'entreprendre des choses dans la matière concrètement. Comment est-ce que je vais faire Comment ça va se Comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que je vais réussir à faire ce choix Et donc, ça va se faire dans la prudence, dans la planification, dans l'organisation. Ça va se faire euh, dans, dans l'équilibre des choses. Euh, voilà, ça ne va pas se faire euh, du jour au lendemain, mais c'est pour du positif. Voilà, comment est-ce que je l'interprète Et euh, je vais finir sur euh, la puissance de la lune. Est-ce qu'il y a un message particulier à nous apporter Alors, peut-être du coup, là, au niveau euh, spirituel Ok, et au niveau sentimental, est-ce qu'il y a quelque chose à nous apporter Ok. Alors, je vais en prendre qu'une seule parce que sinon on va s'éparpiller. Alors, au niveau euh, sentimental, j'ai la carte du Nœud Nord. Au niveau spirituel, j'ai la carte de la pleine lune tout court. Alors, je vais quand même tirer une au niveau du travail prennent des cartes de Pentacle. Oui, Au niveau du travail, c'est la lune disséminante. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces lunes Alors... Alors, la lune disséminante au niveau professionnel, euh, elle nous dit d'avant de prendre une décision ou de faire des choix importants. Je ne l'invente pas, je ne fais que lire le livret. On vous demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que vous souhaitez faire. Bon, je, je, je vous le montre, hein, c voilà, je, je viens de vous lire tout ça. C'est concrètement ce que je vous ai dit. C'est dans cette idée du 3 de coupe hein, de pouvoir euh, euh, demander conseil à des amis de s'aider d'amis, mais de choisir des personnes de confiance et dans cette notion de faire des choix, de prendre une décision. Donc là, on vous invite, on vous dit, demandez leur avis et leurs conseils. En partageant aux autres ce que vous souhaitez mettre en place, cela va vous permettre de prendre confiance en vos capacités à créer et dans euh, votre façon de présenter les choses. Cette lune vous demande d'être dans l'échange L'échange, pardon, avant l'action concrète, prenez en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de vos projets professionnels. C'est-à-dire que le fait aussi de pouvoir communiquer avec les autres, ça va vous permettre d'être dans un débat aussi et peut-être d'évoluer au niveau de vos idées, de quitter peut-être certaines croyances limitantes. C'est pas toujours, c'est vrai que les cartes ont toujours à dire que c'est dans la matière, on va quitter une situation, cest à dire qu'on va quitter une personne, on va quitter une maison. Non, non, c'est peut-être aussi tout simplement quitter ses croyances. Il y a aussi des choses qui se passent dans notre intériorité. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, plus. C'est juste que là, le fait de communiquer avec les autres, euh, dans cette notion encore une fois de parole, ça va peut-être vous permettre de prendre conscience que vous avez besoin d'évoluer au niveau de vos idées tout simplement, pour être dans une réelle évolution. Euh, alors j'avais dit ça, c'était au niveau euh, spirituel. Alors la pleine lune au niveau spirituel, elle nous dit quoi Elle nous dit, euh, elle nous invite à travailler... Alors je rigole parce que donc je vous lis, la pleine lune vous invite à travailler sur le pardon, la colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en vous sont des énergies qui peuvent vous empêcher de vous connecter avec vous-même. Donc là en gros on vous dit, encore une fois, que cette nouvelle lune en poisson elle vous aide à libérer cette énergie de colère pour être dans le pardon. Euh, c'est le message, là c'est on vous dit, on c'est là, euh, là pour vous aider à pardonner, à vous pardonner, à pardonner aux autres. Euh, alors là on vous dit, vous pouvez inscrire ce mantra en vous pour vous connecter avec les belles énergies. Euh, J'avance et j'agis avec les moyens dont je dispose à cet instant. Euh, donc voilà, là on vous dit vraiment qu'il y a encore une fois cette idée de colère, de lien toxique, de choses qui ne sont plus justes, qui se libèrent pour être dans une énergie de pardon et donc d'ouverture aux autres. Et enfin au niveau sentimental, donc on a ce nœud nord... Alors, celle-ci, je ne la connais pas du tout, en plus, je crois que c'est la première fois que je la vois. Alors, qu'est-ce que nous dit le non nord au niveau sentimental Alors, euh, on... ce message vous invite à vous libérer de votre passé. Il y a une ou des relations passées qui vous pèsent encore aujourd'hui, et qui vous empêchent de croire à votre bonheur actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui s'arrête bientôt. Je vous parlais de quitter une situation et je vous parlais quand même de contraint d'âme qu'à un moment donné, là il y a des choses qui doivent s'arrêter pour honorer certains contraintes d'âme. Hein. Aujourd'hui, cette lune vous invite à vous libérer de votre passé et de vous aimer et d'aimer les autres comme si vous n'aviez jamais souffert. Une partie de vous projette d'anciennes souffrances sur votre vie actuelle et cela vous fait croire que les choses se terminent toujours mal. Ce n'est pas le cas. Vous avez un avenir sentimental radieux devant vous, mais pour le créer, on vous demande de vous libérer des liens toxiques que vous avez avec votre passé sentimental. Voilà. Je vais mettre Hop oh. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il n'y euh, a rien de plus, je n'ai rien de plus en tout cas à ajouter. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Euh, N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous aide. Euh, et puis moi, ça m'aide aussi à peaufiner encore plus mes interprétations. Euh, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour la vidéo du tirage euh, des énergies donc de la semaine prochaine, pour la semaine du 15 mars. Merci à tous pour votre écoute, à très très bientôt